Bonjour, moi c'est Yac, le papa d'Elix. A la fin de la semaine, je devais marcher pour le climat à Paris. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais des millions de personnes marcheront dans le monde dans des dizaines de villes. Alors aujourd'hui, je ne peux pas marcher, mais vous, est-ce que vous marcherez pour moi